C'est un tableau de 1901, c'est le tout dernier tableau de, de Chevalet peint par Henri de Toulouse-Lautrec. C'est un tableau qui est parlant à plusieurs niveaux. Le sujet est prétendument la soutenance de son cousin Gabriel Tapier de Céléran, qui faisait effectivement des, des études de médecine. Mais c'est à ce moment-là une reconstitution, puisque Toulouse-Lautrec était interné au moment de cette soutenance, et donc il peut tout à fait imaginer la scène. Euh, ce qui est intéressant, c'est finalement la composition de l'œuvre. Vous avez cet éclairage qui arrive par le haut de la toile, avec la fenêtre dont on aperçoit le bas, qui vient éclabousser les, les visages euh, des deux examinateurs et qui déforme par là même un petit peu le faciès de, de ces examinateurs. Et puis vous avez ce point focal des trois mains qui sont quelque peu disproportionnées et qui sont réellement le centre de la composition. Là, on a de la matière, on a de la picturalité. N'oublions pas qu'il a 36 ans, qu'il va mourir donc, euh, quelques mois après à 37 ans, c'est donc très très jeune. Cette évolution, elle est d'autant plus à mes yeux évidente qu'elle est euh, confirmée par tous les tableaux qu'il réalise durant l'hiver 1900 et ces derniers mois de 1901 qui ont cette même picturalité, cette même matérialité dans une expression qui plus est qui est évidemment annoncée l'expressionnisme.